Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille, alors cette deuxième journée de coupe du monde n'est-elle pas magnifique, n'était pas grandiose, hein, à chaque fois que nous voyons ces stades climatisés s'allumer, je ne peux penser à comment ils doivent faire bon dans leur stade, hein alors apparemment il fait chaud là-bas, mais dans le stade là, il doit faire une température optimale pour jouer au foot et pour regarder un match de foot, tu vois ce que je veux dire, parce que nous là en France, on va pas se mentir, on a des stades qui sont complètement ouverts, et en France, c'est pas du tout le Qatar. Et là, en ce moment, quand tu vas regarder des matchs, il va falloir que tu mets des gants, des cagoules, des, des, des manteaux. En direct, tu vas au Canada, en direct, tu vas au Groenland. Mais là, là-bas, le stade est climatisé, n'en déplaise à certains. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que les joueurs sont dans une forme olympique. Une forme olympique. On a pu voir l'Angleterre face à l'Iran, les Anglais ont fracassé les Iraniens 6 buts à 2 6 balles dans la tête des Iraniens alors ceux qui savent pas les Anglais ont inventé le football tu vois ce que je veux dire c'est eux qui ont inventé le football ils ont mis les règles, ils ont mis le cadre ils ont tout inventé le ballon, le gardien c'est eux qui ont inventé les règles et ils sont partis montrer aux Iraniens que c'était bel et bien eux qui connaissaient bien le football les Iraniens se sont assis, ils ont dit d'accord pas de soucis on va s'asseoir, on va étudier tranquillement comment on va jouer au foot. On va essayer un petit peu de faire comme vous. Ils ont réussi à mettre deux buts, mais les Anglais, ils étaient littéralement déterminés. On ne va pas se mentir. En matière de trophées, les Anglais, c'est du grand n'importe quoi, tellement il n'y a rien. C'est presque comme le Mali. À un point près, ils ont gagné une fois la Coupe du Monde. Hein? Mais c'était le siècle dernier. Et depuis ça, il n'y a plus rien. Pas de Coupe d'Europe, pas de Coupe du Monde. Alors que c'est eux qui ont inventé le foot. Et alors que eux... Ils ont soi-disant le meilleur championnat du monde. Mais alors, alors, ils sont les trophées là. Hein? Alors, euh, Farmer League, hein? la France, nous, on en a deux les étoiles. Mais alors, allez où Elle est où la vôtre hein? Fais-moi les malins. Bon ensuite, on a pu assister à ce match absolument extraordinaire entre le Sénégal et le Pays-Bas. Franchement, c'est très vraiment une très très, bonne, euh, une très très bonne organisation. Une très très bonne organisation, même si on voit que les stades ne sont pas remplis euh, à fond, euh, sous faute. Vous savez de quoi hein? Bah ben oui, ils ont interdit les boissons que les gens raffolent. Tu vois ce que je veux dire Les boissons diabolisantes. Ça, ça a été littéralement interdit autour et dans le stade. Du coup, les gens, ils ont dit, bon, on va aller regarder ça à l'hôtel ou bien dans les bars ou bien dans les trucs. Et là-bas, par contre, c'est rempli rire. de ouf. Bon, là, le match entre le Sénégal et le Pays-Bas, c'était un match franchement euh, très, très beau. Hein? Les deux équipes se valaient. Le Sénégal a tenu tête au Pays-Bas pendant plus de d'une heure. Hein Pendant plus de je sais pas combien de temps Le Pays-Bas a eu très chaud Ils ont voulu rentrer à Amsterdam Consommer leurs trucs dans les coffee shops Tu vois ce que je veux dire, tu sais ce que je suis en train de t'expliquer Le Sénégal a fait trembler tout le Pays-Bas Ils étaient orange, ils ont commencé à devenir rose Ils ont commencé à de pâlir C'était n'importe quoi Et après, il y a eu la malchance sénégalaise Oh là là, vous avez eu la chance Dans la première partie de l'année Mais la chance, elle est en train de vous quitter Vous perdez votre meilleur joueur pour la compétition de la Coupe du Monde. Ensuite, dans la compétition de la Coupe du Monde, vous venez avec des joueurs talentueux qui viennent, qui sont, qui sont, euh, comment dire, qui, qui, qui font trembler le Pays-Bas. Et là, même eux, ils se blessent. Hein Bon, attendez là. Vous avez pas dit que vous aussi, vous aviez des marabouts Hein oui. Mais alors, ils sont où Hein Ils font quoi Qu'est-ce qu'ils font Ils font quoi là Hein Tout le monde se blesse au Sénégal tout le monde. Les supporters, les joueurs, l'entraîneur, le staff. Et puis, il n'y a, a plus rien qui fonctionne, là. Hein Bon, alors, là, je tiens à vous dire. Vous avez intérêt euh, à, nous, à, à nous à nous soigner, tous les joueurs, là, qui sont blessés. Nous, on veut pas... Et et, et comme toi là. On veut pas qu'il y ait des dingueries. Des, des, des en tout cas, les matchs vont continuer. Là, il y a les États-Unis contre le Pays de Galles. Ce match... Euh, je ne vais même pas le regarder. C'est un match euh, absolument euh, où on sait que le pays de Galles va fracasser les États-Unis. Les États-Unis, tant qu'il n'y a pas LeBron James et Michael Jordan sur le terrain, il n'y a aucun problème parce que euh, c'est que le baseball, le basketball et le football américain. Donc tant qu'eux, il n'y a pas les casques, il n'y a pas des paniers ou il n'y a pas des battes, ils servent à rien. Voilà.